Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser des dessins façon manga mais aussi dessins animés donc voilà j'espère que vous allez aimer ce petit tutoriel donc je vais d'abord commencer par vous expliquer comment on va dessiner certaines expressions des yeux pour passer à la fin, à la réalisation finale d'un portrait donc, pour l'ensemble, je vous ai exposé les différentes expressions et au fur et à mesure, je vais vous développer cela. Alors, je prépare mon support. Et je vais commencer par dessiner ce genre d'expression. Du coup, je décide de retourner ma feuille au format vertical pour avoir un peu plus d'espace. De, je vais essayer de représenter ses yeux. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord dessiner mon cadre. Et comme je disais, les yeux rentraient dans un cadre, de rectangles. Alors, pour les expressions, ça va être le contraire. Au début, j'avais fait trois rectangles identiques pour dessiner les yeux, ceux-là, euh, l'autre fois. Non, c'était ici, voilà. J'avais fait euh, un rectangle euh, le deuxième, le troisième et les trois étaient identiques et j'avais fait trois cercles et je disais que la dimension entre les deux yeux devait être identique cette fois-ci ça va être le contraire parce que dans les expressions quand on exprime un sentiment on a forcément les traits du visage qui rapprochent, euh, euh, je veux dire on a des plis et forcément les, les yeux se rapprochent un petit peu avec les sourcils etc donc dans ce cas-là ce rectangle-là ne sera pas identique à ces deux-là donc on va le rétrécir un peu Et alors, comme il a un regard un peu vu de trois quarts, mais pas tout à fait, on va retrécir aussi ce rectangle-ci. Légèrement. On va laisser celui-là plus grand. Donc voilà, on a dessiné trois rectangles. J'espère que vous voyez bien. Et alors, ce qu'on va, qu va faire, on va représenter l'expression des yeux juste avec des traits inclinés. Alors, au début... On va dessiner un trait qui descend. C'est comme s'il fronçait les sourcils. L'autre, pareil. Et alors, la paupière inférieure, on va la représenter avec une courbe qui monte. Et ici, c'est la paupière supérieure, représentée avec deux traits, parce que bon... Dans les dessins de manga, il y a plein de traits et c'est ce qui fait le caractère de, de, de, de l'œil du manga. Et on va... Ici, je, je fais la même chose. Et je ferme l'œil avec juste un trait. Maintenant... Au niveau de, de l'iris et de la pupille, on va les, les, les envoyer vers le bord donc on va dessiner juste deux courbes et on n'oublie pas l'éclat de la lumière, c'est ce qui fait aussi les caractéristiques d'un œil de manga. Ici pareil, Et alors, je ferme l'œil avec juste des traits. Alors, ensuite, les sourcils, je les incline légèrement. Ils rentrent dans le cadre. Alors, je disais, euh, et ensuite, je remonte légèrement. Parce qu'en fait, normalement, le sourcil doit aller, il doit avoir la même direction que la paupière supérieure. Donc, il remonte un peu, légèrement, et puis il descend. Et, j'apécie un petit peu cette forme-ci et je l'affine au fur et à mesure. Pareil pour l'autre. Et alors, pour accentuer en fait l'expression, le, j'ajoute des petits traits. C'est ce qui va faire que l'expression est plus euh, plus voyante. Donc, maintenant, je vais repasser avec le noir pour vous donner une idée de ce que ça donne, parce qu'avec le crayon, bien entendu, le le trait n'a pas un caractère assez contrasté. Alors, j'oublie pas de représenter les deux petites boules blanches. Et bien entendu, j'oublie pas les petits traits qui vont faire que ce regard sera plus accentué, je fais la même chose, alors ça c'est un regard d'homme parce que je n'ai pas mis les cils et si c'est une femme, forcément j'ajouterai des cils sur le côté. voilà ok alors bien sûr si on a envie d'ajouter de la couleur et eh ben on va un petit peu euh, je le ferai après, si vous voulez, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que, regardez, avec euh, les, euh, de la couleur, on peut ajouter du beige pour faire ressortir, en fait, le blanc. Normalement, c'est un blanc de l'œil, mais normalement, euh, mais si on le laisse tout, tout blanc, ça fait vraiment assez, euh, euh, comment on va dire ça, très frappant. Et alors, ce qu'on va faire, on, on va utiliser des couleurs un peu douces, comme du rose ou bien du, du beige, pour donner ce contour-là un peu plus, plus chaleureux et puis euh, jouer avec les tonalités de l'iris et tout ça. Donc ça, je le ferai après si vous voulez. Et pareil aussi pour les couleurs à l'intérieur. On peut aussi colorier en rouge des yeux rouges si euh, la personne est énervée, etc. Donc euh, voilà ce qui, ce qui en est de la première expression. Alors je vais vous montrer l'expression de, de, de quelqu'un d'émerveillé. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est comme ce que je vous avais expliqué la dernière fois, euh, il y a trois jours, je pense, euh, l'autre périscope, euh, on fait des, des, euh, des cercles, donc je vais le faire tout de suite devant vous. D'abord, on trace une ligne pour avoir en fait un équilibre au niveau de la position des yeux, pour ne pas avoir un œil plus bas que l'autre ou plus haut, parce que, on est toujours légèrement maladroit quand on dessine euh, euh, des yeux ou quoi. Il vaut mieux être précis parce qu'après, euh, au niveau de la proportion, si on rate, ben, ça fait que c'est pas terrible. Alors, le deuxième, je peux, je peux ajouter, comme je vous ai dit l'autre fois, un, deux et trois. Et ça, ça va me permettre de laisser la dimension entre les deux yeux. Sauf que, quand on exprime un sentiment ou quoi, je vous ai dit tout à l'heure, ce, ce, cet espace-là il se réduit donc ce sera plus la même chose mais les deux yeux vont se rapprocher donc un cercle un deuxième Bien sûr, la hauteur doit être aussi identique. Alors, ce que je vais faire, j'ai juste à refaire le contour du dessus. En fait, je dessine pas euh, l'œil en entier. Je dessine juste la partie, euh, les extrémités et les parties qui qui me semblent euh, voilà, plus expressives. Comme ici, où je vais dessiner un peu l'ombre. Et les cils alors les cils d'abord je dessine un trait deux traits trois traits de l'autre côté je fais la même chose un trait ce sont des courbes deux et trois et ensuite je reviens par-dessus et j'appécie le trait je laisse juste la pointe en la pointe plus fine après je vais repasser avec du noir alors ici je vais dessiner l'iris. Bon, comme je vais vite au niveau des proportions, peut-être qu'il y aura légèrement... Euh, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous expliquer la technique. Donc, un cercle dans un cercle. Bon, un cercle dans un cercle, pardon. Et puis, comme ici je vais représenter une expression, c'est-à-dire un cœur ou une étoile, Eh ben, je vais forcément déjà commencer à dessiner une étoile. Une petite étoile. Et l'éclat de l'œil. J'oublie pas cet éclat de l'œil qui fait le charme de l'œil du manga. Okay. Pareil. Donc, Alors il y a une, une chose aussi à retenir, c'est quand on, on met l'éclat plus haut et plus bas, sur l'autre œil, ça doit être aussi dans la même position. Sinon, il n'y a, a pas une, une bonne logique en fait. On va se dire, bah tiens, c'est bizarre. La lumière, quand elle, quand elle se projette, bon, elle va, je veux dire, elle se projette sur la même, euh, comment on va dire ça, sur la même hauteur et euh, dans la même direction. Et ici, je dessine pareil une étoile. Ok. Alors, ici, pour donner un peu plus de, de, de charme à l'œil, c'est un œil féminin, vous avez bien deviné. Alors, j'accentue le bas, et pareil de l'autre côté et je dessine les cils. Alors, je peux en ajouter un, hein, je suis pas obligée d'en mettre que deux. Je peux en ajouter et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'apprécie le trait du bas vers le haut et je termine légèrement comme ça. Alors, ce que je vais faire après, je vais passer avec la couleur Juste pour vous montrer ce que ça fait quand on utilise le beige pour faire ressortir un peu, un peu l'œil. Maintenant, je vais juste faire le contour en noir. Voilà, je fais le contour. Si j'augmente la largeur de la paupière pour donner un peu d'ombre au niveau du regard. Et alors, j'ai oublié les sourcils. Les sourcils, forcément, quand on est émerveillé, ils vont en inclinaison et ils sont plus courts. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, des « faites-le-moi savoir », je lirai ça plus tard après et je prendrai note et si y a un sujet qui, euh, pour lequel j'aurai euh, voilà, les compétences, eh bien, je le ferai avec un grand plaisir. Là, j'essaie je, d'aller vite pour passer à autre chose, mais bon, et voilà, donc je disais je ne dessine pas tout l'œil. Alors maintenant, je vais le remplir en noir en gardant en réserve cet éclat. Et alors, je vais utiliser une autre couleur que le noir pour un peu changer. Je vais mettre du bleu, mais entre temps, je vais essayer d'effacer de, ça pendant que ça sèche, sinon je vais étaler le, le feutre qui n'a pas encore séché. Voilà, Je vais effacer ça, juste pour faire ressortir. Alors quand vous effacez, je, je pense que vous devez connaître ça, tenez toujours la feuille comme ça pour empêcher de plier votre feuille au cas où. ok, alors ça a séché donc je passe maintenant à la couleur je ne vais pas m'étaler trop là-dessus pour passer aussi au portrait donc et je passe juste sur le contour juste sur le contour du noir en fait là où j'ai mis du noir je passe en bleu foncé vous allez comprendre pourquoi En fait j'ai passé avec du bleu foncé et maintenant je vais passer avec du bleu légèrement plus clair pour ne pas faire une cassure entre le foncé et le clair j'ai mis l'intermédiaire ce bleu qui est légèrement plus foncé donc c'est pour adoucir un petit peu la nuance. Je vais ajouter du beige sur les coins. Et je prendrai un feutre juste pour le contour. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, je repasse avec une couleur plus, plus légère. Et j'essaye d'estomper légèrement comme ça, de colorier. Alors si j'ai une estampe, j'essaye d'étaler ça, mais apparemment elle n'est pas très propre. Et ça, en fait cette estampe là, elle est faite en papier. Et elle sert à adoucir le, le dégradé. Voilà. Alors, bon, si vous voulez, après, continuer dans le coloriage, n'oubliez pas de mettre du rose légèrement en dessous, comme j'ai fait ici ou ici. Et c'est ce qui fait ressortir le blanc de, de l'œil. Euh, donc voilà, voilà pour ce qui est euh, de, des couleurs. Alors bon, bien sûr, j'ai pas voulu trop insister sur les couleurs. Vous pouvez toujours ajouter un peu de rose ici, juste ici. Et puis après, prendre euh, un pinceau avec de la peinture blanche et repasser sur ces blancs pour les faire mieux ressortir. C'est ce qui donne en fait le charme de l'œil du manga. Alors, vous voyez ici, euh, il y a quand même euh, des effets un peu bizarres, mais ça ne ça ne choque pas. Bon, c'est ce qui fait euh, ce qui fait son charme ici. Alors, euh, pour dessiner maintenant des yeux effrayés, c'est tout simple. Je vais vous, vous expliquer comment on fait. Donc, j'ai fait ça, sauf que je ne l'ai pas mis en noir, j'ai mis la, la couleur. Alors, des yeux effrayés, je vais vous expliquer. C'est tout bête et maintenant bien sûr j'ai fait tomber mon crayon. voilà il est là alors pareil je trace une ligne pour avoir un équilibre des positions de la position des yeux je voilà je trace un duo je vous ai dit la dimension entre les deux yeux va être plus courte. Un cercle, deux cercles. Il y a plusieurs façons de dessiner les yeux. Hein. C'est pas forcément qu'avec des cercles. Vous pouvez faire comme je vous ai expliqué la dernière fois euh, sous, format et, euh, sous forme sous forme d'un citron. Euh, il y a aussi euh, un autre euh, une autre façon. Euh, Enfin, un peu bizarre, mais bon, ça, peut-être, euh, si j'ai le temps, je, je vous montrerai. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer ça. Alors, j'ai fait les deux cercles. J'espère que vous voyez bien. Je dessine les sourcils, cette fois pour ne pas les oublier. Alors, ils sont en forme de chapeau, hein, chapeau circonflexe. Et là, j'ajoute un petit trait pour accentuer l'étonnement et ce que je vais faire maintenant pour dessiner ces deux boules qui sortent je vais juste tout simplement venir ici et dessiner comme un triangle en fait et alors dessiner l'iris et la pupille ici mais en général c'est la pupille qu'on dessine et donc, ensuite, j'efface ces deux traits et je laisse juste la courbe de la pupille. Et j'essaye d'arrondir mon trait pour que ça soit pas trop pointu. Et voilà. Après, je repasserai avec le feutre pour qu'on va Pareil. Voilà. Alors ce que je vais faire ensuite, je vais dessiner cette partie-là et la descendre légèrement et ici, je vais accentuer le regard, le regard avec deux traits. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que pour vous aussi, ce ne sera pas si compliqué. Donc maintenant, quand je colorie avec le feutre noir, voilà ce que ça me donne. Et je laisse bien entendu les deux petites boules, ou bien une seule. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire deux pour donner cet éclat de regard. Ah, là, je, je fais une petite, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous avez compris. Si jamais vous faites une erreur, que vous oubliez de mettre la petite euh, touche blanche, la petite pointe, la petite tache blanche, on va dire, l'éclat de la lumière, va bah, vous repassez avec un pinceau, avec de la peinture blanche. Mordeur. Alors, et voilà, l'œil effrayé ou étonné. Non, étonné, non, je crois que c'est effrayé. Et j'oublie pas sourcils ok donc voilà ce qu'il en est des yeux effrayés maintenant on va dessiner le visage si ça vous tente bien sûr alors bien sûr si on veut colorier ici n'oubliez pas sur les bords du beige un peu de rose et puis euh, voilà vous pouvez aussi agrandir l'iris, laisser la pupille tout en noir et dessiner une iris avec euh, du bleu ou du vert ça c'est à peu de donc maintenant ok bon ça c'est facile hein. ça c'est euh, deux ronds avec un trait n'oubliez pas les traits vers le bas pour euh, accentuer euh, voilà le rapprochement des yeux, leur tristesse, ça c'est pareil, hein? les, les yeux en forme de, de, comment on appelle ça, de euh, ovale, en forme ovale et puis voilà le, les, les, les pupilles et en bas vous accentuez avec un petit trait en noir, okay.